Y'a plus pas vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver dans ce contexte, je suis rentré sur Lyon, voilà le retour du décor, du micro et d'une vidéo classique, c'est bon de pouvoir tourner un truc comme ça et d'être bien, ce setup m'a manqué quand j'étais en Corée du Sud, mais il m'a manqué pour une raison qu'on va évoquer aujourd'hui, vous aimez bien ces vidéos quand je me mets sur les côtes d'une société hein, Chronopost, La Poste, Bouygues et bien d'autres, dès qu'il m'arrive des emmerdes, c'est assez drôle de pouvoir vous le partager, donc on va pas y rater une occasion de le faire pour deux raisons, parce que d'une ça permet d'extérioriser, c'est c'est important quand il y a un truc qui te mine l'esprit, tu vois, t'es là comme ça, t'as le moral qui est touché, t'as envie de tout casser, et tu diffuses un peu, tu partages ton somme avec les autres, ça permet d'empoisonner un petit peu une meute, et dans un second temps, on va pas passer à côté d'une occasion de faire une vidéo un petit peu drôle, et de se mettre sur les côtes de braves travailleurs pendant qu'on est un enculé de youtubeurs privilégiés. Voilà ce que j'avais à dire pour l'intro, maintenant je vais vous raconter une anecdote, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, les galères avec Air France et ADP, et qui est Aéroport de Paris, c'est parti donc je reviens de Corée du Sud, j'ai passé deux semaines là-bas, j'avais prévu à la base de pouvoir y rester peut-être un petit peu plus longtemps, j'avais pris que le billet aller, pas de billet de retour et j'avais euh, l'ambition de pouvoir y aller pendant à peu près un mois mais je me suis fait couper l'herbe sous le pied par euh, plusieurs choses et là directement je vais vous remettre en contexte pour que vous puissiez comprendre un petit peu Ces derniers temps certains l'ont vu, pas tout le monde donc je vous le partage, une vidéo comme celle-ci début juillet les aéroports de Paris, en tout cas une partie des employés des aéroports de Paris rentrent en grève ok, résultat de cette grève donc euh, je crois que c'était pour des augmentations de salaire, le fait qu'ils étaient en sous-effectif, des trucs comme ça. Des causes nobles en hein, soi, il n'y a aucun souci, et je crois en plus, ils ont gagné, donc tant mieux pour eux. Mais le fait de rentrer en grève début juillet, ça fait que, bah, il y a plein de problèmes de bagages, ok? Et des dizaines de milliers de bagages se sont retrouvés dans des gros hangars à Paris, stockés comme ça, et pas du tout envoyés à leurs propriétaire, ce qui, a euh, Il euh, y a eu à peu près 35 000 valises là-bas, dont, euh, celle de Bibi. <rire> Coucou. Et vu qu'on n'a toujours pas de nouvelles et que ADP m'ont en plus un petit peu chié dessus, je me suis dit que justement, pouvoir en discuter, très drôle parce que je suis sûr que là dans ceux qui nous écoutent, il y en a à qui c'est arrivé. Donc ça fait des mois que j'avais envie de retourner en Corée du Sud, j'avais eu la chance d'y aller en 2019 quelques jours. Là, je m'étais dit on va y aller quelques semaines, un peu ambiance estonie, je ramène le setup, donc les écrans, les deux PC, des vêtements, des câbles, plein de trucs pour pouvoir faire des vidéos et des streams, d'accord Les deux semaines sont super bien passées, il y a eu plein de vidéos, plein de live IRL, mais disons que ça s'est pas passé de la manière dont je le voulais et quand tu as un petit peu tout ça du coup à ramener, bah nécessairement tu as deux options, soit tu fais envoyer de manière professionnelle par un DHL, un truc comme ça. Ça coûte super cher, je vais pas vous cacher. Ou alors, tu fais comme moi quand j'ai été à Berlin ou en Estonie, parce que c'est pas la première fois que je le fais, tu mets tout dans des valises, tu essayes, on va dire, organiser ça correctement et ensuite, qu'est-ce qui se passe Bah, tu prends tout avec toi et ça te permet d'éviter les longs délais, les prix trop chers, tout ça, machin, tout en ayant quand même un petit, une petite part de risque que j'étais prêt à prendre. On reviendra dessus. Donc, j'achète mes billets d'avion et je prends en plus deux bagages en soute. Donc, j'avais le droit à quatre bagages en soute au total de 23 kilos chacun. Sauf que moi, je me suis dit, et c'est comme ça que j'avais opéré pour l'Estonie et euh, l'entreprise. En tout cas, la société d'aviation que j'avais pris pour l'Estonie avait totalement accepté ça. Je m'étais dit un bagage en soute égale 23 kg, quatre bagages égale 92 kg. Moi, avec tout mon setup, j'ai margé à à peu près 80, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais autour de 80 kg de bagages, ce qui est quand même assez fat. Et le truc, c'est que j'avais trois grandes valises une rouge, une bleue, une noire. On va reparler du bleu et de la noire un peu plus tard. Mais je me disais quoi Je me disais au pire, ces 80 kilos vont être spread dans trois valises, donc elles vont être un petit peu mélangées dans ces trois valises, ce qui va faire trois valises d'à peu près 25-26 kg chacun, 26-27, voilà, entre 25 et 27 kilos chacune et je me disais bon ok c'est 23 kg normalement par bagage. moi j'arrive avec trois valises qui sont un petit peu en surpoids mais vu que j'ai pris quatre bagages techniquement 92 je me suis dit au pire les 92 sont spread ok dans trois valises et partagé entre les trois valises donc ça devrait y aller c'est cool on arrive chez air france la veille de notre départ donc ils il m'ont envoyé un petit mail en mode ouais vous pouvez venir poser vos bagages la veille du départ moi je me suis dit oh tu les déposes la veille du départ tu évites toutes les emmerdes parce que du coup ils ont les bagages en avance qu'est ce qui pourrait bien se passer de mal qu'est ce qui pourrait bien se passer de mal tout, frère on se tape une queue des ténèbres. Déjà, quand j'arrive, je suis au milieu de tous les vols qui sont en partance pour des destinations bah, en Afrique, en Asie. Il y avait plein de gens qui étaient là, des gens. Moi, je pensais que j'arrivais avec mes 80 kilos de bagages. Big boss On déplace des choses Je suis arrivé face à des gens, ils avaient des 8, des 9, des 10, des 11 valises. J'avais jamais vu ça. Je pensais être un king. J'étais un tout petit prince de merde dans une cour de big men. J'étais impressionné, pour être honnête. J'arrive au comptoir, donc après une longue attente d'une heure et demie, mais ça à la rigueur, on s'en fout ça fait partie du délire et là j'explique un petit peu mon procédé à l'agent je lui dis bah écoutez monsieur euh, mes valises font un peu plus que 23 kg elles font en 25 26, 27 mais comme vous le voyez sur votre écran j'ai le droit à 4 4 fois 23 kg donc je pense que ça pourrait se faire euh, en gros les kilos en plus sont compensés voilà par le fait que c'était dans trois valises tout ça est-ce que c'est OK et là l'agent il me dit euh, non non c'est pas OK du tout euh, on fait on fonctionne pas comme ça na, na, na, na, na, na, na, na, bon disons que certes c'est vrai hein, sur, sur le papier d'accord même si je pensais que c'était une pratique qui était tolérée et qui avait déjà fonctionné avec une autre société qui dit de faire ça. Euh, le mec m'envoie me, plus ou moins chier, d'accord Bon, bah au bout d'un moment, c'est lui qui a le pouvoir. Hein. Quand il me regarde et qu'il me dit, frère, c'est simple, en fait, ça va te coûter 125 euros par valise parce qu'elles sont toutes en surpoids. Là, ouf, alors 125, 125, 125, 375 euros <rire> Non, on va pas fonctionner comme ça. Il me vend un sac Air France. Donc là où Air France sont quand même sympas, c'est qu'ils peuvent te permettre de vendre un sac, un sac qui est en plus assez grand. En termes de dimension, il est stylé. Euh, J'aime bien la couleur, en plus bleu nuit, voilà, bravo Air France, vous avez du goût dans les choix de vos couleurs. Donc euh, je l'achète en plus à 25 euros, pas super cher. Et qu'est-ce que je fais J'achète ce sac et je partage le poids. Et excédentaire dans ce sac. ok. Donc Dans ce sac, qu'est ce que je mets Je mets plein de vêtements, je mets des trépieds, je mets des câbles, je mets du matériel son, je mets des m 4 c'est des sortes de répéteurs Wi-Fi. En gros, je mets plein de trucs de valeur d'accord, pour justement enlever du poids et arriver sur un truc un peu plus équilibré. Résultat, en partageant un petit peu mieux et en étant un, un intelligent, j'avais du coup quatre valises, enfin trois valises et un gros sac, euh, deux valises avec PC, écran, plus plein de trucs, une valise qu'avec des vêtements et le sac qui lui était hybride. Hein. Il y avait de tout dedans, des vêtements, des câbles, des trépieds, des, du matériel son, bref, il y avait J'envoie les quatre, on prend le vol, donc on part le lendemain à Séoul. Et quand on arrive à Séoul, on attend justement de récu récupérer les bagages. Très vite arrivent les premières bagages. Hop la noire, hop la bleue, hop la rouge. En plus la noire et la bleue, c'était des Samsonites bien chers. Je vous avais acheté 200 euros l'unité, bien grosse et tout. Justement pour pouvoir déplacer du lourd, du sale, tu vois. Donc on récupère très vite. Et puis, euh, tu commences à ressentir ce sentiment de solitude. tu oh, t'es devant un rail automatique, là, comme ça, qui passe les bagages. Et au fur et à mesure, les gens autour de toi, ils ont tout récupéré, ils partent. Ils partent Et toi Attends encore. Mais il est où le sac à France Il est où En plus, il y avait un autre sac à France qui appartenait à quelqu'un d'autre qui avait aussi été du coup acheté au comptoir, mais c'était pas mon nom dedans. Donc à chaque fois, il passait devant moi, j'étais là. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui, Mh, -ce que lui Tu as limite je regardais un petit peu à l'intérieur. alors Qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> Non, c'est pas le bien, merde. Donc euh, au final, euh, tu commences à vite comprendre que ton bagage n'arrivera jamais. Tu vas au comptoir et là le gentil mec il me dit "Ah bah écoutez monsieur, <rire> c'est pas de chance, votre bagage, il est encore à Paris." Yes Le sac qu'on m'a forcé à acheter et en plus le sac qui a disparu. Entre nous, je préfère que ce soit ce sac qui est disparu plutôt que un sac avec un PC qui vaut 2000 balles, mais on va revenir dessus. Donc le sac a disparu, le gars me dit qu'il est encore à Paris et qu'il arrivera d'ici 2-3 jours, d'accord, dans un autre vol, dans un autre Paris, c'est où Moi je dis d'accord. Donc on arrive le jeudi, moi je me dis ok, bon 2-3 jours, en plus on connaît le bail avec le week-end et tout, ça arrivera sûrement lundi. Donc vendredi pas de nouvelles, samedi dimanche pas de nouvelles, logique, lundi, mardi pas de nouvelles. Je commence à aller voir Air France et je leur dis, euh, ouais Air France, euh, bah, ça a disparu, euh, c'est quoi le truc Et ils me disent, euh, bah écoutez, euh, on n'a pas de nouvelles, tenez, voici un numéro. Donc ils me donnent un numéro, un numéro euh, de dossier, d'accord, qui permet d'aller sur un site World Bagage Tracer. Donc c'est un site où tu peux suivre, voyez, ton bagage. Et euh, t'arrives, ils nous disent, ouais, alors en plus il nous manque des trucs et tout ça, machin. Tu leur donnes les informations qui manquent et euh, ils disent, bah juste, euh, pas de nouvelles. Voilà. Donc moi, je suis dans le flou, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. À chaque fois que je vais sur le site, bah, ça avance pas. Ça me dit, ok, merci de nous avoir rempli le formulaire, merci d'avoir donné les informations, tout ça, machin. Mais les jours graine, et moi, j'ai toujours pas de nouvelles. Et sur place, j'avais envie de pouvoir live dans les conditions où là je suis en train de vous parler avec le PC et tout ça. machin. En plus des live IRL. Donc moi, dans ma tête, c'était Trip Corée du Sud, live IRL. Alors là, on en a fait plein, on a fait une dizaine, c'était vraiment de la frappe. Live plus classique, React, jeux vidéo et consort, machin. Et petit vlog, vidéo, et ça, vous en avez eu beaucoup sur ma chaîne. Sauf que, au bout d'un moment, même en tant que streamer, je peux pas laisser ma chaîne hors live, ou en tout cas en dehors de ces live PC trop longtemps. Je peux pas faire que des live IRL. Parce que les live IRL, en Corée du Sud, il fait chaud et il pleut euh, l'été. Donc du coup, il y a des moments où tu sors pas, où tu sors Moins. Donc c'est dans ces moments là que je comptais avoir mon PC, pouvoir stream tranquille et tout, tu vois bien. En plus j'ai pris un bel Airbnb pour ça, un bureau et tout ça qui était justement réfléchi dans ce sens là. Et au fur et à mesure que les jours s'égrènent, je commence à comprendre que ma valise, mon sac, je le récupérerai pas. Donc je commence à comprendre que mon sac, je le récupérerai pas. En plus de ça, un de mes écrans à l'aller avait pris un petit POC, rien de grave, mais je commence à me dire, Ouh, un petit peu chaud, parce que certes, c'est vrai que c'est risqué de déplacer écran et PC dans une valise. Mais moi, je l'ai déjà fait deux fois en Estonie et à Berlin et en faisant en sorte que le truc soit bien enroulé dans du papier bulle, des vêtements, en calant tout correctement. Et si les bagagistes ne font pas trop les sacs, normalement ça peut le faire, normalement. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Donc au bout d'une dizaine de jours, je commence à comprendre que je pourrais jamais stream comme je veux. Et vu que je comptais pas non plus faire un mois de live VRL non stop en Corée du Sud et qu'au bout de deux semaines à Séoul j'avais plus ou moins vu tout ce que je voulais, je commence à décider de rentrer. D'accord, je commence à me dire ok bon j'ai pas pris mon retour. Au lieu de rester un mois, on va rester que deux semaines. Comme ça on rentre à Lyon, on peut retrouver les lives plus classiques. L'arc Séoul aura été sympa, on en reste là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui vont dire ah, mais tu ne pas rester. Un moi et tout, bah voilà une des raisons pour laquelle je suis rentré. Donc on recommence à faire les bagages, tout ça, et en refaisant les bagages, je recheck un petit peu les valises. Et euh, un truc que j'avais pas remarqué trop en les reprenant à l'allée, c'est que déjà à l'allée, ils avaient été un petit peu amochés, d'accord Genre des valises toutes neuves comme ça, elles avaient un peu des traces, des trucs et tout, et je commence à me dire, pff, ils les ont pas super bien traité. On refait les valises avec maille, d'accord Je cale tout correctement, les écrans, le PC, j'écris même fragile dessus. Alors je sais que ça genre super efficace c'est qu'un papier mais j'écris fragile dessus en me disant vas-y au oh. Pire, tu vois, euh, si le bagagiste, il a un peu une âme, vas-y, il écoutera, d'accord Donc, vol retour, 14h, euh, on passe au comptoir Air France. Encore une fois, les trois valises, elles débordent un petit peu. On a racheté des trucs sur place et tout ça, machin, des vêtements, donc forcément, ça a monté un peu le poids. Les trois valises débordent un petit peu. Bizarrement, euh, l'agent à Séoul, lui, pff, il s'en battait les couilles. Euh, on avait deux valises à 25-26 kg, il s'en foutait, il a dit, oui, oui, oui, allez, allez, vas-y, passez. Comme quoi, c'était au bon vouloir de chacun, mais bon. C'est pas grave. Donc, on passe nos trois valises. On arrive en France. Et c'est là où j'ai eu affaire à nos amis d'ADP. Et c'est là où le prank commence à, à vraiment prendre tout son sens en plus de la valise perdue. Donc, 14 heures de vol, bien long retour. On arrive sur le tarmac, d'accord, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et notre avion va pour se garer. Il va pour se garer à la place qui lui a été assignée pour le débarquement. Ou en tout cas pour le fait bah, de sortir de l'avion. Débarquement. Je sais pas, ça fait traîner 944, mais bon, vous avez capté. Donc, pour le débarquement. Et là, d'un coup, l'avion se stop net. Le pilote, il prend le téléphone et il commence à nous parler. Il nous dit les amis, on a un endroit qui nous est réservé pour l'atterrissage, le débarquement, tout ça machin. Le seul souci, c'est que nos amis d'ADP, ils se sont trompés et ils se sont un petit peu emmêlés. Résultat, ils ont fait embarquer un avion à l'endroit où vous deviez débarquer. Donc pour l'instant, on va attendre. Donc Toi, ça fait 14 heures que t'étais dans l'avion comme ça, tu vois Tu Un peu le, le point serré, envie de canner, tu vois, as été comme ça. Et on te fait attendre une heure et demie en plus parce que ils ont été pas capables de bien se de coordonner à ce niveau-là. Donc franchement, tu sais, ça c'est l'heure et demie la plus longue. T'as vraiment cajal, tu vois, le point dans la bouche. Donc on commence à débarquer et là, la personne qui est en face de moi, donc dans, dans la rangée d'en face, qui est sur le hublot, elle fait une remarque qui a sonné creux dans ma tête. <rire> la remarque qu'elle a faite, je vous jure, j'avais de la haine, j'avais les ders Elle est sur le côté, elle voit le débarquement des bagages, donc les bagages qui sont récupérés et tout, et elle dit « Ouah, il est tout seul, mais comment il jette les valises, sérieux ?» Mais non. Mais non. Mais non <rire> Quand j'ai entendu comment il jette les valises, sérieux, j'étais effondré parce que j'ai bien vite compris ce qui allait se passer. On récupère les bagages, donc je récupère la rouge et la noire en première, donc la valise rouge et noire. Quand je récupère la valise bleue, c'est simple. La valise bleue, elle est donc du coup posée, je la récupère, je la lève et là j'entends comme un bruit de sable à l'intérieur. Le sablier de Fort Boyard. Et là, pas besoin d'être génie pour comprendre que c'était pas du sable, mon pote, c'était du verre. C'était du verre mon gars bah oui, c'était du verre. Donc qu'est-ce qui est en verre dans mon sac et dans ma valise Et ben c'est simple, il y a un écran qui est en verre, mais également un PC qui possède du coup un boîtier avec du verre et tout. Donc je commence à m'imaginer les pires des scénarios et je commence à dire "Oh, j'espère que c'est l'écran et pas le PC. J'espère que c'est l'écran et pas le PC parce que le PC il vaut 3000 balles." Donc je "L'écran et pas le PC, s'il vous plaît, s'il vous plaît." On récupère la valise et avant de vous, de vous raconter un peu la suite de l'histoire, je vous fasse forward quand on est arrivé à Lyon. Il y a mon gars Alex avec qui je travaille qui vient récupérer les valises et qui a constaté les dégâts. Bon bah c'est euh, maintenant le jour de découvrir la valise, Thomas, c'est passé des dingueries. C'est passé des grandes dingueries. Alors, déjà, je vais juste un, un petit tour au niveau des valises. Ça a pris quand même pas mal d'impact. Ça arrive tout droit de Corée. Il y a un petit truc là-dedans qui fait que. Attendez, les bruits de verre Il y a des PC là-dedans. Et les bruits de verre, on... c'est pas bon. Hein. Ils sont allés euh, à coup de cutter en fait, je crois. Hein. Ça, c'est le bras. Ça, ça doit être l'écran du coup qui a été euh, enroulé dans une chemise. Dans une chemise, il a mis Il a pas aussi, il a pris. Là il a pris une tête jusqu'à à l'aller aussi. Il y a l'écran qui est pété en fait là. En gros, c'est juste ici là, les amis. Ça là, là ça se là. voit très peu, mais en gros, là, il y a une grosse grosse en fait, région. Tu si l'allumer pour voir mais normalement. En fait, là, il y aura simplement tout plein de trucs qui va tout niquer. Lui, il est mort. Hein. C'est obligé. Hein. Après, là, c'est la taupe où il n'y a pas de verre. Donc ça, c'est normal, il se passe pas rien. Bon, en vrai, celui-là, ça bande. Après, c'est sur le plastique. Ça a pris un petit coup sur le plastique, mais je pense que ça fonctionne quand même. Ça, je pense que ça. Non c'est bon, pour celle-ci, ok. Là, je vais avoir du dégât. On oh, y qu'elle est gravier dedans. Il y avait comme aux en musique au collège si t'avais des trucs comme ça là Ah ouais ouais le truc euh, <rire> le bâton d'eau, un truc comme ça, ouais, ça. Par contre il va falloir faire gaffe de ne pas se couper du coup. Ok. Oh la misère. Waouh. Ok, bah je crois que c'est même pas l'écran là. Hein. Pas l'écran là, c'est vraiment la vitre du PC ouais. que j'ai pris qui est morte. Oh le PC Oh chat de la, la fixe. cette jeune là tout est mort. Regardez la carte graphique, comment elle est. Tu vois T'as tous les, les trucs pour emboîter qui sont pétés là, là, là, là. Et en fait, du coup, à savoir que c'était ça qui a pété. Et ça du coup c'est dans une vitre de protection. De base, il y, y a un plastoc. Ouais, oh ouais. Même ça, ça n'a pas tenu. En fait. Jamais quoi, je pense qu'il n'a rien hein. Toi t'es un peu trop confiant que ça s'est passé là, au final là. Bah c'est pété encore Ouais Mais là aussi, regarde là Ah oui là Oh Deux écrans moins Ça fait combien d'argent tout ça Un écran c'est combien ça Un écran ça doit être dans les 250 je pense 50. balles 500 balles d'écran 500 balles d'écran Un PC qui est potentiellement mort À 2000... Carte, euh... 2005 quand même je pense Ah ouais Zach, va falloir faire vla des vidéos <rire> N'hésitez pas à sub les gars sur Twitch <rire> On, On va te montrer... Euh... Les dégâts Les dégâts Bref. Bah, je... Deux, deux écrans morts, une tour morte Ah oh putain, les deux Les deux écrans sont dans, hein. les deux écrans sont morts Le PC ça va ou pas du tout Non, il y a un PC qui est mort hein. Ah ouais Celui-là regarde, je vais te montrer l'intérieur par exemple, euh, la carte graphique, je sais pas si graphique. tu peux voir Il y a un PC mort, c'est lequel qui est mort de PC C'est le noir, c'est pas le rouge, ah. c'est le noir C'est avec la 3070 dedans Ouais, je crois, ouais Bah c'est le plus cher Ça t'a arraché euh, l'arrière, ça t'a arraché la, la grille, ça t'a arraché les plaques, y a plus rien autour Bonne soirée, à bientôt Merci. Ciao! Bon, Thomas est parti. Moi, je vais m'occuper de réinstaller cette setup pour voir s'il si, euh, va avoir des problèmes ou quoi. Je pense que oui. Ce que je suis en train de faire déjà dans un premier temps, c'est euh, d'enlever tout le verre pour euh, le PC qui a le plus reçu. Putain, mais j'ai vraiment l'impression de jouer avec un sablier là. Il passe, Je pense que j'en ai enlevé pas mal. Dans un premier temps, je vais déjà brancher le premier PC pour voir s'il marche avec du coup un ou deux écrans. On va voir déjà si les écrans marchent. Et après, on va voir pour, euh, pour cette tour à la, à la toute fin. Let's go. Genre, on va voir s'il s'allume celui-là. Ok. T'as l'air d'être bon. Ça, c'était l'écran qui était le moins cassé. Là c'est carrément foutu. Du coup deux écrans cassés. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher du coup un écran qui marche forcément euh, pour voir si le PC est fonctionnel. Et après dans un deuxième temps on verra du coup pour l'autre PC. Bon les frérots, euh, du coup pour le PC de stream, pas grand chose à dire. J'ai fait euh, deux, trois parties de lol, franchement ça marche plutôt bien. Pour moi cette ligne peut-être qu'il y aura des problèmes euh, plus tard. Rien à signaler on va dire. Ah L'alimentation était coupée. Bon, au final, du coup, t'as deux PC qui sont bons, deux écrans qui sont morts. Donc, en vrai, ça va. Après, il reste encore, du coup, un micro. Euh, voir si le micro marche. Et puis après, je pense qu'on sera bon. Voilà, merci les amis. Donc, si vous avez regardé correctement, euh, voilà, hein, euh, ils ont bien enculé l'intérieur. Ils ont également bien enculé les contours de la valise. Alors là, pour le coup, je vais pas non plus me plaindre totalement. Je connais les risques. Je connais les risques. Je sais que c'était risqué de tout ramener sur moi. Donc, j'accepte que ce soit cassé un petit peu de ma faute. Par contre, il y a quand même un truc... Et ça ça se regarde aux alentours. La valise, elle est complètement détruite. Ils l'ont traitée super mal. Elle est trouée, elle est éraflée, il y a de l'intérieur qui est pété. Ça sent que ça a été jeté dans tous les sens, c'est tout fait n'importe quoi. J'avoue que sur ce côté-là, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire pour essayer de gratter, d'accord Je sais pas s'il y a des assurances ou des Ah coucou. Bah en fait, ça se voit que vous avez mal traité mon bagage donc <rire> en plus la valise elle a coûté 200 balles, donc ça vous dirait pas de, de... non, non. Donc j'avoue sur ça, je sais pas trop quoi faire. Mais bon, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi, donc je vous écouterai dans les commentaires pour la démarche à suivre. On va finir sur cette histoire de bagages et sur là où Air France m'a mis un petit euh, un petit doigt au cul comme ça mais juste pour goûter tu vois ils ont mis une phalange juste mais tu sais la petite phalange nécessaire pour que ce soit oh putain ça gratte là c'était un peu chiant donc j'appelle Air France et je me dis enfin c'est bon je suis rentré de Corée du Sud je vais pouvoir avoir leur service client déjà essayez d'appeler le service client Air France vas-y allez-y trouvez le numéro essayez de les appeler 95% des issues te mènent à Allez sur notre site allez sur notre site non vous n'aurez pas un conseiller allez sur notre va sur notre site euh... déjà c'est fatigant tu vois quand t'appelles un service client et que c'est automatisé ou tu peux jamais avoir un humain t'as envie de serrer le point donc je réussis à avoir quand même quelqu'un et au bout d'un moment je parle à cette personne j'explique la situation et en fait il y avait un abonné qui m'a dit sur Twitter ah Bazac c'est simple quand on t'a perdu un bagage et eh ben en arrivant sur place tu peux acheter des trucs donc comme par exemple des vêtements ou des choses comme ça et Air France prend en charge une partie de ça moi je le savais pas je l'ai su qu'à la fin mais j'avais quand même un peu acheté quelques vêtements et tout pour éviter de juste tourner sur trois slips et demi euh, qui sentent euh, la cacahuète sur le, les deux mêmes t-shirts hein, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de vêtements donc j'achète quelques trucs et là mon interlocuteur il me dit au téléphone ah bah oui alors en fait quelque chose qui est qu'on qu fait mais ça faut le signaler dans la première semaine après la disparition du bagage m'avez bien caché bande de bah oui, ça aurait été trop, mes amis de Air France, de me dire en DM ou pendant euh, nos discussions Twitter et consorts quand j'ai fait justement ces dossiers pour dire que ce bagage est disparu, ça aurait été trop hein, de me tenir au courant de mes droits, de me dire que j'aurais pu faire ça. Hein. Donc déjà, en plus, vous le, vous le dites pas, d'accord Vous le cachez, vous vous dites, bah vas-y, de toute façon, il c'est à lui de lire les petites lignes, même si foncièrement, c'est vrai. Bon, on va dire que vous n'êtes pas battu pour me faire savoir que je pouvais que... Et une fois que ce délai est un petit peu passé, c'est, oh, mais c'est dommage, bah, on va pouvoir te rembourser. Oh C'est con, hein Bon de bâtard. Donc, ça, est deuxième option à l'heure actuelle. Donc, euh, déjà, je vais pas pouvoir me faire rembourser ça. Et pour le remboursement de la valise qui a disparu, euh, c'est simple. À l'heure actuelle, euh, ils m'ont dit Bah, écoute, euh, tout le contenu du bagage, il va falloir retrouver euh, les factures de ce qu'il y avait dedans. Et sur facture, on pourra te rembourser. Je crois que c'est capé. Je crois qu'il y a un montant, peut-être c'est 1500, 1600 euros. Je crois que j'avais lu. En gros, il y a une limite. Moi, je pense que je flirte avec la limite parce qu'il y avait vraiment des choses de valeur dans cette valise, d'accord Après, bien entendu, on est tous d'accord qu'on garde tous les factures de nos vêtements. Hein Hein ah hein <rire> Bon sur les vêtements je commence à comprendre que ça va être dans le cul. Sur le matériel électronique, c'est un peu plus simple vu que j'achète souvent sur Amazon, sur Woodbrass ou des sites comme ça, ça devrait aller. Mais j'espère que nos amis de Air France vont être un petit peu euh, sympas sur ça, parce que moi j'ai quand même une petite crainte, je vous cache pas, c'est en mode oui oui, d'accord, tu déclares qu'il y avait ça dans le sac, mais t'as bien une photo qui traîne du contenu de ce sac. Ah ah non, ah, parce que ce sac, euh, ah, t'as dû le prendre au comptoir et faire un petit peu à la zeb de la répartition de poids, parce qu'on t'a forcé. Oh bah ce serait dommage, bah, du coup on va te rembourser au poids. Et c'est quoi le remboursement au poids C'est 20 euros le kilo, à peu près 23 je crois. Tu fais 23 x 20, 460 euros alors qu'il y avait plus du double à l'intérieur Yes Et voilà comment on se retrouve avec une partie de son été un petit peu niqué par nos amis d'ADP et Air France. Air France qui, bien entendu, perd un petit peu un bagage. en plus de perdre le bagage même si je sais que c'est aussi un petit peu de la faute d'ADP est pas totalement honnête sur ses conditions de remboursement et consorts, hein, on va pas se mentir et nos amis d'ADP, alors autant la grève, comme j'ai dit il y avait sûrement des motifs nobles, moi je vais pas me mettre sur les côtes de gens qui travaillent super dur, dans des conditions sûrement ingrates et pas super mal payées, hein. moi je suis un privilégié, hein, donc je vais pas être là en mode, oh bande de gueux, euh, comment vous osez faire la grève, non, que la valise soit perdue d'accord, mais malgré tout ça hein, on va pas se mentir, notre ami qui prend les valises et qui fait des touchdowns avec, là comme ça ça c'est pas super sympa, et après derrière la gestion avec les pilotes Air France tout ça machin j'avoue qu'au bout d'un moment j'avais un peu les glandes le délai fatidique des trois semaines pour réclamer un euh, remboursement arrive mardi je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo bon ce sera pas une vidéo dédiée cette fois mais pour vous dire où est ce qu'on en est mais en tout cas j'ai détesté le service ok le vol s'est bien passé avec Air France globalement ça a allé mais la combinaison d'Air France ADP m'a coûté très très cher ça a été un manque à gagner pour moi mon, mon voyage a clairement été heurté par ça ça m'a coûté cher en termes de tune ça m'a coûté cher en termes d'organisation ça m'a coûté cher en termes de moral mais global ça me fait quand même une vidéo avec un truc sympa à raconter donc on préfère positiver et c'est dire que c'était cool si vous avez subi une histoire similaire en quoi vu qu'il y a quand même eu genre comme je l'ai dit 35 000 bagages bah, allez-y en commentaire racontez votre histoire vous qu'est-ce qui s'est passé pour vous et si vous avez pu pour profiter du système pour certains en mode ah bah écoute moi quand on s'est fait rembourser j'avoue que dans le sac j'ai dit qu'il y avait ça en plus hein. <rire> allez-y aussi bande de bâtards envoyez-moi un message que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Insta j'ai envie de lire vos témoignages en attendant de savoir ce que je vais pouvoir faire et en espérant perdre le moins de thunes possible j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, commentaires, partager, tout ça, machin. C'est cool. Et on se retrouve à la prochaine, les amis. Bisous Encore des vidéos corées à venir. Il reste une ou deux à peu près. Je vous tiens au courant. Ciao, ciao